Bonjour, je suis Florence Escaravage et je voudrais faire cette vidéo coaching aujourd'hui pour Mythique sur le sujet euh, du profil, comment valoriser son profil, comment prendre le temps de cette période de confinement et j'espère que vous allez tous bien en ce moment, que vous soyez en télétravail ou non. Donc comment prendre le temps pendant cette période de confinement pour euh, chercher à révéler de soi des éléments assez beaux, assez justes, assez vrais de votre personnalité qui vont permettre d'envoyer tout le cœur, toutes les sens de votre personnalité et tout en envoyant aussi toutes les couleurs. Donc euh, la première question c'est de se dire, bon, je ne veux pas être parfaite, je ne veux pas montrer que je suis quelqu'un de parfaite parce que qui dit parfait dit lisse. Je veux au contraire, montre, au contraire montrer les aspérités de ma personnalité. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans votre parcours des moments forts, des choix assez fondateurs, pourquoi j'ai choisi cette ville, pourquoi j'ai choisi ces études ou pourquoi j'ai choisi ce travail, pourquoi finalement aujourd'hui je suis bien dans, cette, dans ce quartier, pourquoi ouais, des éléments importants qui ont jalonné en fait votre parcours ou vos choix. Et euh, n'hésitez pas aussi à parler de ce qui vous touche, de ce qui vous anime, de vos rêves ou peut-être d'un doute euh, important. On peut parler, euh, évidemment, dans cette période de confinement, de, de choses qui, qui nous traversent, parce que souvent, euh, une, fin, il se trouve que c'est un peu une période bénie pour aller dire des choses intéressantes sur la manière dont on veut euh, mettre à profit euh, et se transformer pendant, pendant cette période particulière. Voilà, donc je vous invite à, dans votre annonce parler euh, d'éléments qui sont un peu comme une liste à laprès vert tout ce qui vous touche, tout ce qui vous anime, tout... les sports, évidemment, vos centres d'intérêt, mais pas uniquement. Voilà, pour qu'on puisse capter l'essence de votre personnalité. Et ne surtout pas chercher à être un modèle de perfection, mais au contraire, à montrer tout ce qui euh, est peut-être très particulier chez vous. C'est ça qui va amener l'autre à se dire, bah tiens, euh, je vais rebondir sur tel point de son annonce ou tel autre, parce que c'est tellement particulier que je sens bien là qu'il y a une vraie personne, qui a une personnalité euh, voilà, qui, qui a pris du temps à réfléchir à son profil et à la manière dont elle voulait euh, exprimer avec justesse sa personnalité. Donc euh, ne cherchez surtout pas à être lisse, mais au contraire à, à parler euh, d'éléments qui sont... Euh, tellement euh, finalement lié à, à, à vos grandes questions euh, du jour ou vos grandes questions que vous posez sur la vie. Voilà, on peut tout dire dans une annonce à partir du moment où elle reflète des choses qui sont très fortes et très vraies. Parce que ce qui est vrai sonne juste. Et ce qui sonne juste va donner le sentiment à l'autre, celui qui est derrière son écran, qu'il y a une vraie personne qui est là engagée dans ce qu'elle a envie de dire sur elle, dans ce qu'elle a envie de, de montrer d'elle. Et donc, euh, profitez de cette période-là pour vous dire de quoi j'ai envie, euh, qu'est-ce que j'ai envie que, de, de révéler de moi pendant cette période qui est à la fois euh, complet et, et, et, et très juste de moi. Je vous souhaite euh, un très beau confinement et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.